Hey Bonjour à tous, je suis Maxella, Ella, Lord YouTuber Elite préféré des Français. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo ni de montage. J'ai pris un peu de temps pour apprendre à développer, travailler et faire un jeu vidéo que j'ai sorti. Et maintenant que c'est fait, je peux revenir sur YouTube pour vous parler de mon meilleur ami, GameX13. Maxella, j'aime bien aussi. Des fois, il est un peu dans la zone jaune, lui, mais ça va. On aime bien. You so fucking precious when you smile. Yeah, from the back end est là. Bien aussi. Voilà, cette relation va au moins dans un sens. Euh, c'est déjà ça, j'imagine. Récemment, le petit frère de GameX13, Momo, a sorti un projet qui lui a demandé beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. Et j'aimerais vraiment le soutenir parce que le petit frère de GameX13, c'est un peu comme mon fils. Sauf que déjà, il y a un problème. Sachez la MIFA, qu'on a actuellement en pleine campagne de harcèlement. J'ai vu au moins trois tweets qui se moquaient de Momo et qui dénonçaient une arnaque. Comme si un youtuber de presque 4 millions d'abonnés pouvait arnaquer les gens. C'est ridicule Donc on a par exemple Radier Radier qui a fait une analyse pour finir sa série de tweets par un Nick ta mère C'est très improfessionnel On a Crisio qui a fait une petite vidéo. C'est bien, mais tu pourras parler uniquement quand tu sauras faire des lasagnes. Et on a Linka qui s'est montré sarcastique directement en allant harceler GameX13. C'est bien, c'est marrant le sarcasme Linka, super drôle. Et faut savoir que comme GameX13, je déteste le harcèlement. Je déteste qu'on s'en prenne à des gens qui n'ont rien fait de mal. Je vous crache dessus les harceleurs. Oh merde. Alors je vous propose qu'on fasse comme Abdel et qu'on aille insulter les gens sur Twitter. Si quelqu'un soulève un détail gênant sur le projet de Momo, allez l'insulter. Il n'y a que comme ça qu'on pourra mettre fin au harcèlement. Donc laissez-moi vous expliquer pourquoi tout ça, c'est pas une arnaque. Première étape, on va regarder la vidéo de présentation du produit. Et je suis désolé, mais je dois le faire. Momo va vous choquer Ce nouveau projet de dingue ah. C'est écrit en majuscule pour signifier que c'est la vérité. Et puis même GameX13 c'est pas le genre de personne à mentir dans ses titres. Quand il dit dans un titre que Momo ne reviendra plus jamais, c'est vrai, pendant 7 jours, puis ensuite il revient. Mais l'important c'est que c'était vrai pendant 7 jours. D'ailleurs on va regarder la vidéo où ils vont révéler le projet, mais le projet a déjà été teasé auparavant. Et il a été approuvé par GameX13. Tout est carré, j'ai tout bien vérifié, tout est carré, et vraiment, je suis très très fier de toi. Voilà, il a tout vérifié, tout est carré, c'est pas une arnaque, il est très fier de son frère. Voilà la vidéo du reveal. Je pense que pour un projet de dingue qui a demandé autant de travail, ça méritait autre chose qu'une vidéo de merde sur le musique de chasse. Non mais, est -ce que, ok, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont passé tellement de temps à travailler sur le produit, qu'ils ont un peu délaissé la vidéo de présentation. Mais c'est parce qu'ils ont vraiment mis tous leurs efforts sur la création du produit. Moi, je respecte ça. Et justement, si vous voulez voir le produit, GameXpress dit directement qu'il y a un lien dans la description. Et pour vous dire à quel point c'est important, il le dit même avant de qu'émander des likes. Il fait jamais ça en vidéo. Ah, le lien du produit de Momo sera en description. Et ensuite, ils vont répéter encore beaucoup de fois, mais vraiment beaucoup de fois qu'il y a un lien dans la description la famille le lien en description ah. le lien est en description allez tout sur le site en je ah, vous lien en description et en description. Donc, ah. le lien est en description et en description Lien en description En fait toutes ces répétitions ça a beaucoup de sens Si on prend en compte le fait que le public de GameX13 est très âgé et a du mal à entendre c'est pour les rediriger vers le lien plus facilement L'idée que je veux transmettre c'est qu'il ne faut pas penser que GameX13 a un public d'enfants et qu'il n'est pas en train de les pousser lourdement à l'achat C'est... ça ça serait honteux Enfin bon on va aller voir le site après tout Qui suis-je pour juger Donc nous on a très bien entendu qu'il y avait le lien en description On peut cliquer dessus... Et... De merde c'est décevant On a absolument tous les signes d'une arnaque Mais c'en est pas une Attention c'est pas une arnaque non Le site est hébergé de base sur Shopify avec une grosse template de base à peine modifiée Il y a un vieux compteur avec une réduction Parce que le produit de base il est à 40 Il a 43 euros C'est 43 euros ils veulent vendre le produit 43 euros. Sérieusement, Momo a vraiment dû inventer un truc incroyable pour que ce soit vendu ce prix-là. Putain. Et d'ailleurs, ça reste entre vous et moi, mais ça doit pas être cher parce que d'après Momo, c'est une affaire pour 43 euros. Et que le produit est pas cher. Donc vraiment, ça doit être un truc de ouf. Alors ok, dis-moi, qu'est-ce qu'on peut avoir pour 43 euros Ici, tout là. Tu poses ton téléphone ici. Et ici, tu tires l'écran, hop, et tu le positionnes. Et là, tu passes d'un petit smartphone à une image qui est pratiquement aussi grande qu'une tablette. C'est une lampe, c'est, une loupe en plastique, pour téléphone. C'est génial ouais. <rire> J'ai juste une petite réserve sur le truc, j'espère juste que ce qu'ils ont montré en vidéo, c'était le prototype. Genre on dirait, deux bouts de plastique, seulement assemblés, genre, euh, je sais pas quoi, ça doit valoir quoi, 1,38€ sur internet. Bon alors j'ai un peu plus maté la vidéo, c'est pas un prototype qu'ils ont du coup. Donc ça pue un peu la merde. Euh, pour le coup, je remets un peu très en question. Je vous interdis de remettre la personne que je suis en question. Ok, ok, ok. On peux pas me battre. Je veux pas finir comme ce mec-là. Je, je le remets en question. Ça fait partie des fantasmes, comme tout un chacun, quoi. Le mec, à l'issue du combat, il a raté une marche, il s'est foulé une cheville. C'est dangereux de se battre avec Game x Non, et puis de toute façon, c'est un très bon produit. Le, le X-Play, ils ont appelé ça. C'est bien, c'est que c'est pas déjà le nom de quatre entreprises et le nom de plus de 500 chaînes YouTube gérées par les enfants de 13 ans. Avec un nom aussi original, on peut qu'être un bon produit. Wow, ok, ok. Ok, c'est pas une arnaque. Et pour le prouver, il y a plein de commentaires sur le site pour vous prouver que c'est legit. Donc, on a plein de commentaires sur lesquels baser notre avis. Tous positifs, tous avec 5 étoiles. Et on a des commentaires qui datent du mois de mai et de juillet. Alors que le site a ouvert que très récemment. Ouais, le nom de domaine a été acheté le 26 octobre. Comment peut-il y avoir des commentaires du mois de juillet Et puis, ça peut pas être des faux commentaires. Faudrait vraiment être très con pour mettre les mauvaises dates. Non, non, ça au final, on connaît. C'est un bug informatique. Donc voilà. Vous voyez C'est pas une arnaque. Ces gars-là ne font pas partie des connards moyens qui arnaquent leurs abonnés. Franchement. Franchement, pour la gestion de ce projet de longue haleine du 26 octobre, franchement, bien joué, je vous applaudis. <rire> Génial, vous avez été trop fort, bien joué. <rire> franchement, chapeau. D'ailleurs, tu sens le doigt Momo, le frère de Game Stress, parce que c'est bien dit, c'est son produit. Nous revoici la famille avec le petit produit de Momo. Mon produit. Allez soutenir le projet de mon frérot, du produit de Momo. Son projet. Beaucoup mon produit. J'ai que son projet. C'est que c'est lourd, franchement c'est lourd. On a consacré du temps à ça. Euh... Franchement mec, t'es un entrepreneur de première qualité, c'est incroyable. D'ailleurs, vu que c'est ton produit, tu vas être dans, maintenant dans les mentions légales de ton site, donc on va aller voir vite fait. Et franchement, félicitations à... Karim. Je suis pas sûr de bien comprendre, là. <rire> Alors, vous allez rigoler parce que ça ressemble vraiment beaucoup à un truc que font les sites de dropshipping. Genre, ils vont mettre le nom de quelqu'un d'autre dans les mentions légales ou le nom de quelqu'un qui n'existe pas. Comme ça, ils pensent que toutes les responsabilités juridiques de leur site arrivent sur d'autres cette personne-là. Mais oui, bien sûr. Et finalement, ils ont aussi oublié de noter dans les mentions légales le SIRET de l'entreprise. Mais c'est probablement juste un oubli. Et enfin pour finir cette vidéo sur un dernier point ultra positif. J'adore les photos sur le site. Je trouve ça très très professionnel. Bien joué à eux. Je vois veux juste pas le crédit du photographe. Donc on va juste se faire très vite faire recherche par image. Et on va voir que... Le produit pas cher. Beaucoup moins de produits. Tout est carré, j'ai tout bien vérifié, tout est carré, et vraiment, je suis très très fier de toi. Donc, des youtubeurs avec plusieurs millions d'abonnés peuvent mettre sur pied des arnaques. Mais du coup, c'est du dropshipping de merde. Faites comme moi. Quittez l'humanité. Rejoignez Singe. Back, I want to be monkey! Ok, de toute façon, le produit est à chier. Je vous montrerai tout à l'heure comment ça s'utilise, c'est un désastre Je vous le dis, c'est du vol Les Maghrébins... On oh, oh, oh, oh, ok, ok, on a failli avoir des problèmes. Déjà, si on va sur AliExpress, on peut voir que le produit là-bas il est vendu pour 1,38€. Ça fait plus de 41€ de marge sur le produit. Une marge de plus de 80, de largement plus de 95%. Et alors, comme si la marge de 41€ sur un produit à 43€, c'était pas assez, il vous demande en plus de payer la livraison du produit. Et si on se réfère à la vidéo de GameX13, la livraison, elle peut coûter jusqu'à 9 9 9€ pour être livré en 20 jours. j'aimerais bien qu'on arrête la vidéo ici et vous dire que ça y est, voilà, c'est l'arnaque. Mais non, parce qu'il encore tellement de choses à dire Dans les deux de présentation, ils ont dit qu'il y aurait une promo pendant 48 heures. Ah, un minuteur de 24 heures pour les réductions Halloween. Ça fait 4 jours, il y a encore la promo. Il n'y a juste plus le compteur. Et d'ailleurs, même si GameX13 s'assure sur Twitter que tout est 100% légal, je suis pas sûr que tout soit absolument légal dans la promotion et le site. Mais si jamais vous faites partie de la famille de GameX13 et que vous avez voulu le soutenir en achetant le produit, je suis honnêtement désolé pour vous. Parce que d'après les conditions de retour sur le site, les produits soldés ne sont pas remboursables vous êtes niqué. Donc si vous avez soutenu votre YouTubeur préféré avec Xplay, changez de YouTubeur préféré. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on parle un peu plus du produit parce que là, je vous explique pourquoi est-ce que grossièrement, le site est une arnaque mais le produit, est-ce qu'il est bon ou moins Ils ont quand même fait deux vidéos pour parler de ce projet qui a demandé beaucoup de temps. Mais on n'a pas vu une seule démonstration du produit. C'est quand même vachement étrange, non C'est juste que le produit est une merde de son nom. Si on suit les images du site, on peut voir que ça agrandit l'écran du téléphone. Et surtout que ça marche sur plusieurs angles. Mais du coup, je voulais de ce côté-là, ce que promet le site. Et de ce côté-là, la réalité. Putain, c'est tellement mauvais. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Et à ce stade de la vidéo, normalement, je suis censé la conclure, vous dire voilà, c'était une arnaque. Sauf que j'ai pas fini. Pourquoi est-ce qu'ils vont voler des gens alors qu'il a une chaîne avec plus de 3 putains de millions d'abonnés qui dit que son album c'est un succès, il a, il a pas besoin d'argent Pourquoi L'écran pour les yeux, c'est vraiment top. Voilà, ça réduit un petit peu toutes les merdes qu'un écran t'envoie, un écran smartphone peut t'envoyer dans les yeux. Abdel dit clairement que ça filtre la lumière du téléphone et que donc ça a un impact positif sur la santé. Mais... D'où est-ce qu'il sort ça J'ai été voir les descriptions des fabricants sur Aliexpress, il n'y en a aucun qui mentionne le fait que ça filtre la lumière bleue ou n'importe quoi d'autre. Pour moi, là, c'est clairement une information qui sort de son cul et qui est clairement mensongère sur la qualité du produit. Et comment est-ce qu'on appelle ça, Abdel De la désinformation. Informer les gens d'une chose qui est complètement fausse. Exact. Surtout en sachant que pour que ça fonctionne un minimum, il faut augmenter la luminosité de l'écran du téléphone. Donc, si jamais c'est vraiment bon pour les yeux, c'est vraiment contre-intuitif. Enfin bon, moi, je ne sais plus quoi dire. J'en ai marre. Honnêtement, je suis même pas sûr qu'il puisse s'enfoncer encore plus avec cette arme. Sauf que moi, comme un gros con, vu que je connais pas ça, au lieu de faire, et salut un site m'a contacté pour une petite pub sur Instagram. Non, j'en ai fait une grosse vidéo sur YouTube parce que justement, je connais pas le bail. J'avais pas compris que c'était lui la victime dans l'histoire. C'était une opération sponsorisée en fait enfin, Il y a eu quand même deux vidéos pour teaser le truc comme quoi c'était le projet de Momo. Je... Ouais, franchement, je vois bien ça se faire abuser comme ça. C'est vrai que c'est un petit youtubeur. C'est vrai qu'il fait jamais d'opération sponsorisée. Franchement, il y a moyen de mélanger YouTube et Instagram. C'est vrai que les plateformes sont tellement similaires. Puis ça a tourné au vinaigre donc finalement c'est pas eux. Ah non, non. Et si jamais ça tourne au vinaigre, c'est pas eux. Mais ça m'étonne parce que quand même. GameXtress avait dit avoir vérifié Tout bien vérifié Et que tout était carré Tout est carré Enfin ça c'est juste ce tweet Parce que si quelqu'un d'autre que le radier radier demande Bah c'est toujours son frère hein. Je veux juste revenir là dessus Mais GameXtress sait ce que c'est l'opération sponsorisée pour du dropshipping Parce qu'il en a fait une autre La semaine dernière Et je voulais vous parler rapidement de Playmorezone la famille Ils font des réductions de dingue au niveau des manettes Écoutez bien la famille Déstockage des, des manettes Playstation 4 C'est à dire qu'ils veulent tout vendre Parce que bientôt ils vont recevoir les manettes Playstation 5 Dans vite avant qu'il n'y ait plus de manettes Vraiment foncez Non mais quand il veut il sait comment ça marche Donc, il a fait la d'un site qui est ouvert la semaine dernière et qui est déjà en plein déstockage de manettes officielles PS4. Ouh, on voit qu'Abdel, c'est vraiment un mec qui va vraiment faire des bonnes OP et vraiment vérifier la légitimité du produit qu'il va mettre en avant. C'est franchement bien joué, mec. Hein. Donc il faut un déstockage, donc profitez-en vite avant qu'il n'y ait plus de manettes. Non, ok, c'est un peu flamme, mais il vous encule. Et j'aimerais qu'un truc soit clair par rapport à cette vidéo. Ce n'est pas ma vidéo sur Gaming Stress. C'est une vidéo qui parle d'une arnaque qui a été largement mise en avant par la chaîne de Gaming Stress, mais ce n'est pas ma vidéo définitive sur Gaming Stress. Je ferai une vraie grosse vidéo sur Gaming Stress, un jour ou l'autre quand regardez ces vidéos ne me donnera plus la migraine mais c'est pas gagné enfin bon on va s'arrêter là j'espère que vous avez compris le délire faites attention à ce que vous faites sur internet donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un like et à la partager pour me soutenir ça serait vraiment vraiment super sympa de votre part et si vous voulez faire encore un peu plus pour me soutenir j'ai sorti un jeu récemment sur Steam que j'ai fait ça s'appelle Projet Blari c'est un jeu d'horreur dans le style visuel de la PlayStation 1 et j'espère vraiment que ça vous plaira si vous le testez maintenant je vous laisse sur le trailer que j'ai fait et on se dit à la prochaine à plus Oh, j'ai tiré à la chasse. Oh, je me suis fait giga peur.